Je parce que c'est une mission que le Seigneur nous a donnée de servir Dieu et que c'est le cœur qu'il parle. La mission consiste à accueillir nos bien-aimés pour lui permettre de se, de se placer et pouvoir sortir dans toute tranquillité. On place les voitures derrière, d'abord, avant de les mettre dans le parking principal. C'est pour que derrière soit rempli, pour qu'on puisse remplir devant. Parce que si on remplit devant avant, les, les, les dernières et les qui vont arriver, on croit qu'il n'y a plus de place. Donc, ils vont rester stationnés sur la route. Donc, comme on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de voitures sur la route, donc on préfère remplir derrière. Une fois les bénémiques sont stationnés, on place deux sentinelles à l'intérieur de l'église. Et dans la salle annexe. Si jamais il y a une manifestation au niveau de nos bien-aimés, vous pouvez main forte à l'équipe d'intercession. Oui, on est sur toutes les grandes manifestations, comme la sortie qu'on a faite à la mangrove, mariage, la prière des femmes, des hommes. On est là parce qu'il faut qu'il y ait la sécurité pour permettre aux véhicules de, de se garer. On est là juste pour les permettre de stationner en toute tranquillité. Quand on est stationné à l'arrière, c'est plus facile de partir, si on veut partir, que quand on est stationné devant. Je tiens aussi à signaler, quand nos bien-aimés arrivent, c'est la moindre des choses de baisser leur vite et de dire bonjour, bonsoir. La sécurité sur un département, comme tous les autres départements, il y a ses difficultés, ses avantages. Ils viennent nous rejoindre, on va les accueillir les bois ouverts.